Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pachi Elisad, je suis directeur du campus Estia. Estia, c'est une grande école d'ingénieurs qui est située au Pays Basque, à, à côté de, de Biarritz, qui accueille chaque année plus de 1000 étudiants pour suivre des études en ingénierie, ingénierie mécanique, électronique et robotique, et, et ingénierie euh, informatique et numérique. Outre le cursus euh, ingénieur, nous avons plusieurs masters spécialisés et masters of science, dont le master billard dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Estia est membre de la Conférence des grandes écoles, et bien sûr accrédité par la, Conférence, la Commission d'études ingénieur. et Estia euh, est associé à deux établissements prestigieux de formation. D'abord, nous, euh, nous sommes établissements composants de l'Université de Bordeaux, euh, donc euh, la plus grande université de formation et de recherche en Nouvelle-Aquitaine. Et nous sommes membres partenaires du groupe ISAE, le premier pôle de formation et de recherche en matière d'aéronautique et de spatial en France. Dans le cadre du Master billard, dont vous aurez une présentation complète tout à l'heure, je vous dire que c'est une nouvelle formation qui a été créée par l'ESTIA pour répondre à la demande toujours croissante des entreprises et des professionnels du numérique pour des spécialistes en matière de développement d'applications numériques, notamment en matière d'IA et, et de Big Data. Cette formation accueille déjà une vingtaine d'étudiants pour la première promotion qui a ouvert en octobre dernier. Et nous euh, sommes à la recherche de candidats euh, pour euh, la deuxième promotion qui va démarrer en septembre prochain et qui devrait accueillir en présentiel vers 25 Candidat trier sur le, sur le volet. Ce master-là pourra être instancié, pourra être dispensé à distance, 100% à distance, par le biais du master e-billard, qu'évoquera tout à l'heure le professeur Miranda. Voilà, merci à toutes et à tous de votre attention, de votre participation à ces jours-les portes ouvertes, et à votre disposition et votre écoute pour étudier votre projet d'orientation à l'Estia l'année prochaine. Vintuno.